Petite séance photo. Aujourd'hui, je vous amène dans un appartement où justement j'aide quelqu'un à prendre de bonnes photos en immobilier. Donc on va faire un setup photo complet pour son appartement. Et pendant cette séance photo, je vais partager avec vous 5 conseils pour réussir de bonnes photos en immobilier. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et en attendant, générique Donc voilà, on est devant l'appartement avec Yohan, on ouais. va monter, euh, Yohan parle anglais donc euh, voilà. Thank you for, for being here today. Yeah, ouais, thank you. Et donc aujourd'hui on va vous montrer comment on fait des bonnes photos pour vendre mais justement l'appartement de Yohan. On se retrouve à l'intérieur, à tout de suite. Et je vais vous faire visiter avant de se mettre complètement au travail. Alors, on rentre ici devant l'entrée. Donc première chose qu'il faudra faire bien entendu, c'est ranger un petit peu l'entrée. Et ici, la pièce de vie, où tout est déjà nickel. Voilà, on a une belle pièce de vie, donc on a déjà rangé un tout petit peu. Par contre, petit problème, voilà, là, il y a du rangement. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre en, en photo. Quoi. Ça n'ira pas de faire des photos de cette pièce-ci telle quelle. Et idem, mon ami est en train de nettoyer la cuisine pour avoir une cuisine bien propre et nickel. Donc ici, on va rentrer dans la chambre. Vous voyez que de la chambre, voilà, pas grand-chose à faire. Donc on va pouvoir faire les photos. Salle de bain, encore une fois, petit mais propre. Et alors, ici, on a Rouen euh, qui nous fait le nettoyage pour préparer l'appartement. Voilà Allez, on va se mettre au travail et je vous retrouve après. Alors pendant que je me prépare et que je fais un mise au point pour mes premières photos, on va parler des conseils pour faire de bonnes photos en immobilier. Et si vous n'avez pas déjà deviné, le conseil numéro 1, c'est tout simplement le rangement. Peu importe la qualité de votre matériel, peu importe vos compétences de photographe, si vous faites une photo d'une pièce en désordre, ça donnera toujours moins envie qu'une photo d'une belle pièce rangée. Le deuxième conseil, tout simplement, c'est le trépied. Encore une fois, un conseil de base, mais super important, le trépied en immobilier, ça vous permet de faire des photos géniales. D'ailleurs, si c'est un agent qui fait vos photos pour votre annonce et qu'il se pointe sans trépied, il y a de fortes chances que vous puissiez faire mieux que lui, même avec un smartphone et un trépied. Enfin, maintenant, le troisième conseil. Quand vous, vous préparez à faire des photos, regardez bien où j'ai mis mon appareil photo. Je mets mon appareil photo plus ou moins à 1m20, 1m30 du sol. En gros, essayez de placer votre appareil photo à la moitié de la hauteur de la pièce pour faire de très belles photos sans distorsion. Avant de continuer avec les conseils, on va d'abord voir ce que ça donne. Alors ici, vous avez la vue avec le téléphone à hauteur d'homme. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Et maintenant, la vue avec de la photo faite avec l'appareil. Donc là, tout de suite, on a quelque chose d'un peu plus lumineux, tout simplement, parce que grâce au trépied, je peux utiliser des temps d'exposition beaucoup plus longs. Donc vous voyez, ça donne très très bien. Et j'en profite pour vous demander un petit pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas à prendre plusieurs photos en bougeant un tout petit peu l'appareil pour avoir différents angles de vue. Mais aussi, surtout, là on va repasser au conseil numéro 4. Pensez à prendre plusieurs photos avec des expositions différentes. Tout simplement parce que grâce à ça, vous pourrez ensuite choisir soit la photo qui a la lumière qui vous convient le mieux pour l'annonce. Généralement, sur Internet, on a besoin d'annonces très lumineuses pour attirer l'œil. Mais aussi, comme vous avez plusieurs photos sur trépied de la même pièce, vous pouvez aller récupérer de l'information. Par exemple, ici, j'ai été récupérer la fenêtre qui est brûlée dans les photos plus lumineuses. Là, je l'ai fait à la main. Vous pouvez aussi utiliser un software qui fait de l'HDR pour aller combiner une photo plus sombre avec une photo plus claire et récupérer toutes les informations. Maintenant, on va parler du conseil numéro 5. C'est aussi un conseil lié à la lumière. Faites des photos avec différentes luminosités. Utilisez toutes les sources de lumière à votre disposition pour voir quelles différentes ambiances vous pouvez générer grâce à ces photos. Donc, Par exemple, ici, la chambre de sa fille, bien, voilà, avec les rideaux roses tirés, on a vraiment une ambiance beaucoup plus féminine. Sinon, sans les rideaux roses tirés, on a une ambiance beaucoup plus neutre. Et encore une fois, la même chose dans la cuisine, regardez la différence entre la photo de gauche avec les néons allumés, c'est un, un peu plus jaune, et la photo de droite uniquement prise avec la lumière extérieure. En fonction de ce qui vous plaît, vous pouvez ajuster grâce à la lumière intérieure. Encore une fois, c'est le trépied qui vous permet de faire justement ces photos avec différentes expositions pour prendre la lumière artificielle ou uniquement la lumière naturelle et toujours avoir des photos bien claires. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette séance photo, mais avant, encore un petit conseil bonus. Alors, surtout, vérifiez bien vos photos sur l'ordinateur avant de terminer la séance. Il n'y a rien de plus frustrant que de rentrer chez soi, mettre sa carte dans son ordinateur et se rendre compte soit qu'on a raté certaines photos, soit qu'on a oublié de prendre certaines photos qu'on devait prendre. Faites ce test-là sur place, ça vous évitera des allers-retours. Avant de laisser le mot de la fin à Johan, je vais vous demander, s'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, ça va vraiment aider mon référencement. Merci à vous. Maintenant, à Johan pour le mot de la fin. Voilà, donc maintenant on est au café, tranquillement, on a fini le travail. So Juan, comment vous aimez-vous Je suis très content avec les photos, je pense qu'ils ont vraiment fait le plus de la place. Uh, so looking at them, they look very bright, so you can see all the light coming in, and they look very, uh, very spacious. So I think uh, it really like invites people to come see the place and see the place in even reality. You know? so, really funny, yeah. so I'm hoping to get lots of lots of phone calls the next week. Okay, thank see you, very much. Good. Thank you. See you guys.